Soleil se brise Je fatigué Son petit corps tremble sous la carapace Sa carapace métallique est verte Verte comme l'absinthe L'absinthe chemine dans ses veines fébriles Vers son cerveau, peu à peu, un peu ivre Ivre et vacillante il vacille le long de la voie ferrée rouillée, rouillée comme ses paupières qu'elle laisse fermer. Et puis un jour elle dévie, s'arrête, épuisée, enlève sa carapace pour mieux s'étirer, s'assied au pied du lampadaire et se souvient des papillons qui y étaient enfermés. Emplis de colère et de frustration, toutes ses émotions renfermées soudain se mettent à valser et ressortent bouillonnantes en larmes salées sur son visage désespéré.